Bonjour Louise Bonjour Michel Et bonjour à tous Bonjour à tous Et bonne année 2017 Oui Bonne année 2017 2017, année de la... Raclette Raclette non. Ouais non, c'est trop là. Tartiflette Oh là... Ouais... Calmos Paupiette Pareil. Riette. Non. Non 2017, année de la... Chouquette. chouquette, chouquette, année de la année chouquette, de la chouquette. 2017, bon c'est pas tout ça mais ouais. bienvenue sur Télécanette, la seule chaîne qui ne vous prend pas pour des biquettes. biquettes. Ce programme 2017, il en jette Il est même super chouette. On va avoir euh, du ciné des habitants par palette. Ouais, des wonder-credits par brouette. Des goûters en brochette. Et même euh, des cafés par euh, pleine cassolette. Tellement. Et aussi, dans l'équipe, une nouvelle tête. Salut. Salut. Comment tu t'appelles Je m'appelle Camille. Alors, qu'est-ce que tu fais ici Camille Eh bien, je suis toute nouvelle depuis une semaine, je viens d'arriver. Je vais m'occuper notamment des documents pour la jeunesse, des animations pour la jeunesse, des partenariats, de pas mal d'animations en général, des services numériques, euh, voilà, de plein de choses que, aussi par rapport au blog et... et aux liseuses et voilà, voilà. <rire> cool. Bon, maintenant, on veut plus en savoir sur toi et donc je vais te poser plein de questions. Est-ce que tu es plutôt Lego ou Playmobil Playmobil. Rouge ou bleu Rouge. En intérieur ou en extérieur En extérieur. Piscine ou jardin Jardin. À la plage ou à la montagne À la plage. À carreaux ou à rayures Rayures. Jupe ou pantalon mmh... Pantalon. Stache, <rire> moustache ou perruque Perruque. Est-ce que tu préfères Rémi ou Quentin ah, c'est horrible, question C'était sa ta chute Bon, on te retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Louise et Michel Oui, et tout ben, à fait. A bientôt, Camille. A bientôt. Bon, pour la perruque et la moustache, tu crois qu'elle est prête Ouais, je crois qu'elle sera parfaite. Enfin, au moins autant que si elle fait des claquettes. Sinon, samedi 7, on aura un nouveau rendez-vous qui s'appellera Jardinette. Jardinette, ouais. Euh, jardinette. On, on parlera, C'est un nouveau projet pour jardiner ensemble régulièrement. Ce où on pas parlera. Une... Grénothèquette Tu es un poète Ouais. Bref, on, on parlera, parlera euh, ciboulette, ciboulette, ciboulette, binette, sariette, Sarriette. Euh, on comptera fleurette. Ouais. Venez voilà. nombreux. Ce sera chouette. Alors moi mon coup de cœur cette année ça va être cette bande dessinée qui s'appelle Azola de Karine Bernadou qui a déjà écrit une autre bande dessinée qui s'appelle Canopée. Euh, le dessin est vraiment très beau par contre c'est une bande dessinée pour adultes avec pas mal de scènes de sexe donc je vais pas trop vous montrer toutes ces images-là malheureusement. Mais je vous montre quand même cette image-là par exemple qui est super belle. Euh, c'est un peu entre la fable, euh, les contes de fées, c'est assez euh, violent euh, et plutôt désespéré et même sauvage. Mais euh, comme il y a des scènes de sexe, ça rattrape un peu euh, cette atmosphère euh, féroce. Voilà, donc j'ai vraiment adoré, c'est complètement muet. Et ça c'est vraiment chouette, donc il n'y a pas du tout de bulle. Je, voilà, je ne vous montre pas plus et je voulais aussi vous parler de ça parce que souvent euh, j'entends encore en presque 2017 que les femmes ne savent pas dessiner et qu'il y a très peu de femmes qui savent dessiner en bande dessinée donc je vous montre aussi ce petit dessin d'une auteure qui s'appelle Liv Strömquist, qui est suédoise et qui a écrit beaucoup de choses sur le sujet et sur les femmes dans la bande dessinée voilà Et l'autre temps fort de ce mois de janvier, ce sera le samedi 21, une soirée spéciale manette. Mmh. On voilà. ressortira ouais. nos disquettes. Et on pourra jouer avec nos manettes. Et en fait, on arrête, on arrête. les rimes, rimes, rimes en voilà, C'est trop trop donc on arrête tout de suite. Mais c'est marrant quand même. Voilà, euh, vous retrouvez tout ce qu'on vous a raconté, plus ou moins, vous le retrouvez en vrai. Dans la description. Voilà, vidéo, dans les liens dessous, dans la dans newsletter, newsletter qu'on vous a envoyé euh... sur le Tumblr en Louise et Michel et on vous retrouve voilà. au prochain numéro Exactement. en, en attendant, attendant. portez-vous bien et, et n'oubliez pas, pas que je me dis de temps, regardant mon nom mais c'est dans un parc, me dis le soleil ça sert de moi comme obstacle et observe le contraste de mon corps en flé inversé ça c'est mon mot de gun, mais moi c'est bon, de moi qui décliné c'est sûr c'est l'été, il y a une chose qui est claire c'est que tu vois ton nom bien plus souvent qu'en hiver, sauf downtown mettre en amour avec leur tour. Alors, les filles, c'était bien votre réveillon ouais. La fête ouais. Ouais, ça va, ça va. Ça va. C'était euh, cool. Euh, vous pouvez juste parler moins fort. Mais, t'as mal aux cheveux non, non. Et sinon, le spectacle de claquettes, sympa, non Ouais, ouais, ça c'était ouais. cool, ouais. Mais c'était pas Julien. Ah, maintenant que tu le dis, ça me vient à vrai, La personne était plutôt grande, ouais. ouais. ouais le bleu c'est sa couleur. Ouais, ces petits collants bleus là. Ah, hein hein, Julien. Moi, ouais. ouais, je pense que c'est Julien, ouais. Ouais, on, on le connaît. Hum. Peut